Bienvenue au salon Marietta Coiffure, donc à IC. Donc ça fait 27 ans passé que je suis installée. Alors le salon est ouvert du mardi au samedi de 9h à midi, de 14h à 19h. Le samedi, je commence donc à 8h. Je fais 8h, 8h, 16h, 17h. Alors, en plus des services habituels, je coiffe aussi pour les cérémonies, donc les mariés, les cocktails, enfin, tout autre chose. Et pour le service marié, je peux aussi me déplacer à domicile. Il m'a dit que j'étais très belle quand vous m'avez coiffée. Oh, c'est gentil. Est-ce que vous voulez boire un petit café ou un chocolat D'accord, je vous apporte ça.